Nous sommes à la piscine de Drancy et donc on effectue un stage d'aisance aquatique avec les grandes sections de l'école Aimé Césaire. Ah oui, on cache les bonnets, je ne veux plus voir votre petit bonnet À cet âge-là, c'est facile pour assimiler les choses, ils ont moins d'appréhension, donc c'est vrai que la grande section est l'âge le plus approprié pour ces enfants pour faire ces stages. Ce dispositif, c'est la classe B, qui est impulsée par le ministère des Sports depuis 2019. Ce stage, c'est deux séances, lundi, mardi, jeudi et vendredi, aux alentours de 35 minutes, pour une, pour une classe de maternelle. Allez, L'objectif, c'est qu'ils atteignent la première étape d'une nage sécuritaire. C'est-à-dire, je descends dans l'eau tout seul, je ressors de l'eau tout seul, et je me déplace avec une immersion. C'est un dispositif qui, d'une part, permet de lutter contre les noyades de manière générale en emmenant des enfants de la tranche d'âge la plus exposée, c'est-à-dire les 3-6 ans, pour lesquels il n'y a pas d'offre aujourd'hui en France, ni associative, ni scolaire, ni familiale, pour leur apprendre à nager. Ces classes bleues, c'est une grande réussite. Sur ce type de séquence, 15 jours en maternelle, on voit déjà des progrès phénoménaux et on l'a vu concrètement dans le bassin aujourd'hui. Des enfants qui arrivent à mettre la tête dans l'eau, qui arrivent à rejoindre le bord euh, de manière autonome, qui n'ont pas peur de l'eau, qui, voilà, qui, qui gagnent en confiance. Quand on reçoit une médaille, qu'est-ce qu'il fait le public On applaudit. On pense que ça doit être donné à tous les enfants. C'est une question d'égalité des chances. Le cadre scolaire est le plus opportun parce que tous les enfants passent par l'école. Voir des enfants heureux et, et contents d'être dans l'eau, c'était ça aussi l'objectif du dispositif.